On voit que les femmes actuellement sont très peu représentées donc dans les métiers verts, et verdissant. Alors, vert, ce sont les métiers euh, dont euh, euh, l'objectif euh, principal ou la fonction principale est justement en lien avec la transition écologique. Hein. Donc, ça renvoie euh, à des métiers distribution d'eau, énergie, euh, les déchets, assainissement, donc, euh, euh, protection de l'environnement aussi avec des cadres en charge, par exemple, développement durable. Donc, ça, ce sont les métiers verts. On en a à peu près. 140 000, hein, donc les femmes là, sont représentées à, le, à concurrence de euh, 18% et euh, ensuite on a les métiers verdissants donc euh, ce sont des métiers euh, qu'ils exercent euh, dans des activités euh, qui ont euh, un, un objectif, une mission euh, qui a un lien avec transition écologique mais moins direct, par exemple la construction la construction, hein, principalement c'est la construction euh, où on a tous les, les, les emplois liés à la rénovation euh, des bâtiments on a aussi les transports puisque bon, là, les transports en commun euh, sont amenés à se développer avec euh, la transition écologique. Euh, donc ça, ce sont les, les principaux secteurs représentés. Hein. Ça fait 4 millions d'emplois, de, de, dont 1,4 dans, dans la construction et 700 000 dans les transports. Hein, où là, on a des emplois peu féminisés, par exemple. Bon, le bâtiment, on sait bien qu'il y a peu de femmes, mais aussi le, le transport, on a 9% de femmes seulement dans la conduite. Alors, bon, alors impact... <coughs> Donc euh, emploi, On sait que le, la transition écologique va créer quand même des emplois dans les études ADEME ou euh, France Stratégie, hein, une prospective. Mais euh, bon, ces emplois, en fait, euh, ils peuvent offrir des possibilités aux femmes. Hein, mais en même temps, euh, comme ce sont des emplois en peu mixte, en fait, euh, ça freine en fait euh, les opportunités pour les femmes. Par exemple, euh, le métier de conduite, de conducteur, hein, le France Stratégie euh, estime que dans 10 ans, il y aura un besoin de, de recrutement de 180 000 chauffeurs. Bon bah euh, les femmes ne sont que 9% donc ça, ça limite donc les opportunités. On a des obstacles en fait liés donc à tout ce qui, toute la formation. Hein. On n'a pas, comme dans les pays nordiques, une formation justement à l'égalité dès le plus jeune âge, dès la crèche, hein, où on lutte contre les stéréotypes hein, qui enferment hommes et femmes dans certains métiers. Hein. Par exemple, au pays nordique, on va former les, les garçons au care parce qu'ils sont très représentés. Pour les filles, ce sera dans, dans les métiers plus techniques. Donc euh, voilà, c'est dès la formation, mais aussi euh, il faut agir dans, le, dans les entreprises, sur les conditions de travail, hein, on sait que bon, les métiers de conducteur euh, ce sont des emplois avec des horaires atypiques donc il faut accompagner hein, euh, ces horaires atypiques hein, euh, comme, le, comme ça se fait dans certains secteurs comme les hôpitaux, hein, on a des crèches d'entreprises qui fonctionnent justement tous les jours de l'année sauf à noël bon donc il y a, y a ces, ces aspects là aussi de, de marché du travail donc euh, et à faire Enfin, on pourrait parler des actions à mener, hein, justement, dans ce domaine, ce serait justement d'instiller de, de, euh, une culture de la mixité, hein, donc euh, lutter contre les stéréotypes, euh, <coughs> lutter contre l'image... Diversifier l'image des métiers vis -vis des garçons et des filles. Euh, aussi, euh, donc, euh, organiser un tutorat hein, dans les métiers non traditionnels, accompagner sur le plan des, des horaires atypiques et accompagner aussi euh, les femmes qui arrivent dans des métiers non traditionnels. Donc, il y a un certain nombre de mesures, mais ça demande une politique volontariste, hein, parce qu'on voit bien que rien ne se passe si on n'a pas des mesures volontaristes. Dans le monde professionnel, on l'a vu pour les conseils d'administration, dans la fonction publique, avec euh, les cadres. Alors, ce qui est important, c'est effectivement, aussi euh, d'avoir des femmes présentes dans toutes les instances de décision quoi, hein. on voit bien sur les transports par exemple il y a un rapport pour le CDE qui montre que euh, euh, les, les, c'est un milieu en fait, mais des transports très masculins euh, les, les, les hommes sont dans les instances de décision euh, très majoritairement et du coup ils vont se préoccuper moins des attentes des femmes qui ont d'autres modes de mobilité sont plus dans, sur les transports en commun avec des horaires complexes les hommes sont plus portés sur la voiture on voit qu'ils sont les 60% des conducteurs, notamment pour les déplacements, donc ils vont moins s'en préoccuper donc ce qui est important c'est qu'il y ait une parité vraiment dans les instances de décision aussi. Voilà donc c'est une politique globale et volontariste qu'il faut avoir. Ce qui me paraît important, euh, c'est qu'il y ait des données genrées, des, des études genrées. Ça, ça me paraît important. Quoi. Vraiment, euh, que, euh, que le ministère des du développement durable notamment, produise des données. Genre, on on m'a posé la question tout à l'heure d'avoir des données sur les salaires pour les emplois, euh, euh, des données sur l'outre-mer, etc. Donc, d'avoir des données euh, euh, sur l'emploi en général. Enfin, sur professionnels qui soient genrées quoi. Et, et des études aussi, parce qu'on voit bien, il y a eu beaucoup d'études de fait quand même sur euh, euh, l'égalité euh, donc euh, dans les pays, euh, pour les femmes des pays du Sud en fait. Hein. C'est très bien parce qu'elles sont vraiment percutées par le changement climatique, mais il faudrait qu'il aussi des études pour les femmes des pays du Nord, enfin des France et, et Europe notamment, quoi. Donc, pour pouvoir justement euh, pouvoir réduire les inégalités, mais aussi favoriser le transition écologique, parce que les femmes ont des choses à y apporter.